Ces politique-là, dit fait lever sous ancien président préval, il a acquis des députés Pétion Village et il fait partie équipe assassin pour intérêt personnel, chiffre levé à 300 millions de dollars comme petro il a été mal fait, famille Vobio, gabji magouille, problème, dix faits levés, pour qu'on t'aille à la sous-classe politique, là. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde, connecté, Sofia TV 83, réseau information, hein? Moment pour me informer, et c'est moment tout pour m'apporter porter nouvelle, là, pour nous, dans bon Dans la nou, nan bonjour, Amit. Dan même optique, ça, bourgeois, petit en vidéo, pas choix et c'est même complot, ça, Jodia Jovenel, tombé. Député Mélé ak Oligatio, pas Kakembe, je dis à vérité après la rue, puis des présidents mourir presque même gens et ces problèmes l'agent ak intérêt personnel détruisent Jovenel, côté yo fait qu'on est. Député Pétionville ta dwe remettre l'état, il fort somme l'agent, jalousie pour le mettre pied, mélangé avec blanc, motif économique la prend devant, pour filmer Jovenel tombé dans complot, bourgeois avec plusieurs députés. Entre-temps, plus de détails, à informations secoulières sur Soviat TV 83, n'hésitez pas à abonner si vous pour faire ça ça. Stan john Boustadion, appareil, Soudanyeza, malversation bourgeois, comme maintenant pays, a côté de président les présidents, de tous les prévales, difficulté. vous avez des difficultés. Là maintenant, je senti que 2023, ça Stanley, son 2023, côté que monde qui n'a pas de vouloir, qui en train de et eh bien maintenant, le peuple a éclairé éclairci pour qu'il y ait 4 rouge et le monde pour qu'il y ait rentré à l'autre côté. Sten, il y a un travail qui fait là. Il y un travail qui fait côté qu'il y ait un dossier en Haïti confirmé. fermé. y pile un dossier qui est caché. Maintenant, l'assassinat président Jovenel Moïse avant tout, nous rentrons dans un gros dossier. Sten, il y a pas Djeri non il était déjà convoqué même pour la mort mais, euh, pour la mort ancien président qui mourit. bon effectivement et j'en suis pensionné là d'ailleurs article le nouveliste écrit sous ça oui et' Dieu convoqué dans le cadre de l'assassinat du président préval. préval donc on est que et euh, bien un casse fait dans couvrir ça dans le dossier ça. OK. le prévalté au pouvoir c'est lui qui facilitait les eh, oligargobla oui euh, non seulement pour voler bien l'État va eu, oui. mais faire un avenant transformer un avenant qui permet de voler 300 millions de dollars américains par année pendant 13 ans. Okay. Totaliser 3 milliards 900 millions. Okay. Donc c'est deux fois comme pétrocaribea culia ça vient river c'est que prévalte bah madame ni on un certain pourcentage oui dit okay. le ça qui t'a fait avec Jean-Marie Rivor Dimitri Rivor et là avec Sogener OK culia les préval pas président encore oui préval vient demander nèg cobio OK et le préval vient demander nèg cobio cobli alors mm -hmm. e, parti pas blanc et donc, l'histoire, c'est que tout y a empoisonné et les préval. Eu, eu tout Il e, Il tout le président préval à poison mm -hmm. Et l'autopsie, s'être acheté acheter l'autopsie pour 3 millions de dollars américains. Ok. Pour montrer que le président préval mourit des maladies alors qu'il est poison tout le Ok. Et c'est pour ça, moi même dans que interview, j'ai toujours fait dans la radio, depuis les le préval ne mourir. À, ok. N'importe qui gouvernement dans le futur mm -hmm. doit déterrer préval pour faire autopsie. Okay. Il doit mettre 20 ans après, depuis ce poison, tout après ce poison. Donc, dans contexte ça, la justice a auditionné Jerry Dieu. Okay. Et dans contexte ça, parce qu'il préval, et il a ça arrivé ça. Et puis, c'est même Dieu Tardieu que le 9 juillet, et la justice a et pour implication dans tous les présidents Jovenel Moïse. ne pourquoi Pourquoi Pourquoi Senné, peuple a pour nous, s'il te plaît. Parce que cette chaîne mentale là, il ne faut pas Parce que l'achivez là, là, Ouvrez, je ça pour moi, s'il te plaît. Archive là. Bon, c'est pour ça que non... important pour montrer le peuple là. Oui. Dans le TV, et le journal Le Nouvel Island, pour nous, pour c'est comme si... Histoire parce que nous mêmes nous toujours bye -bye avec le dossier. Oui. nouvelle liste écrite sous ça à l'époque. Donc, bien, nous doit montrer le sous-écran pour l'auditeur très clair. Ok. Qui s'ajoute journal de nouvelle liste écrite pour confirmer effectivement. Après, il président préval, la justice commence comment son procédure. C'est un groupe Blackout qui dépensait 3, 3 millions de dollars américains pour acheter un pour dire qu'il mourir de mon naturel. Okay. Mais se e okay. la majorité des gens que c'est s'empoisonner ou empoisonner le pour faire comme courant qu'il t'a demandé. Couliasse même bagaille-là, l'office d'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour qu'il doive mettre un mandat. Ta -le, ta -le, et son mandat qui date. -le. Président -le. Jovenel Moïse, expliquez peuple, tu as un problème avec Jerry euh, Tardieu. C'est si tout pour 10 millions de dollars qu'il t'a demandé pour te remettre là. Est-ce que nous clésons ça Bon, dans le dossier, ça, c'est que M. Tegon ensemble deux dettes dans Banque Nationale de Crédit. National oui. M. Tevle président transformé dette en bon en Banque nationale de crédit, pratiquement effacé le Ok. Le président Jovenel Moïse a refusé. Okay. Et donc, et, parce que c'est l'argent qui est pour dans la Banque Nationale de Crédit national par rapport à l'hôtel qui a gagné. Donc tout comme ça a occulté de l'État effacé au le président Jovenel Moïse n'est pas d'accord. Okay. Et c'est pour ça, depuis l'heure fin président Jovenel Moïse, nous avons toujours dit, son une coalition de monde qui ont différents niveaux, gagnent blanc, là-dedans, gagnent oligarques pays d'Haïti là-dedans, gagnent politiciens là-dedans, et motif tout les présidents, de tout le monde qui met ensemble tout les présidents, sont motifs économiques. Okay. Donc c'est pour ça, le 9 juillet, la justice a fait un mandat pour qui ça la justice te fait mandat parce que la justice ça travaille on pas détail oui ça va pas un détail mais on va qui clair la justice t'a voyé le 9 juillet mandat pour régional Boulos pour implication dans tout le président t'a le mandat pour gherita dieu pour implication dans tout le président yo voyé pou pou e invitation pour Dimitri Vob Jean-Marie Vob et t'es à peu près 7 ou 8 qui sont sortis le 9 juillet mm -hmm. et c'est une raison qui fait que et Oligak Blackout, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, c'est pour ça y'a prend avocat so qui est avocat, Beto Dossé, y'a été monsieur ministre de la justice, pour faire tout dossier sa a disparaître, eh, mais y'a pas arrivé à faire parce que y a une copie qui était circulée à l'époque, et malgré que y'a fait à travers Beto Dossé, mm -hmm. y'a pas réussi à enterrer le dossier ça Exactement, parce que l'homme m'a regardé là, Mandayo là, Mandayo là, n'a montré peuple à Mandayo. Côté qui pour la mort président Jovenel Moïse, nous t'en connaissons que Dieu est tardier. Il même a joué une opposition. La jeune opposition parce que a eu un gros problème avec président Jovenel Moïse. Après que président Jovenel Moïse n'a pas accepté, mesdames et messieurs, pour être capable, eh bien, laver Dieu Et maintenant, Claude Belfort, lui-même, Claude Belfort, Belfort Claude. Claude, OK, Belfort Claude, mm. lui-même. Qui fait enquête sous dossier, hein? mesdames, messieurs, meni, et c'est peut-être ça que vous avez remplacer par Jean-Louis Fritz quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas sur sous dossier, ça parce qu'il était avez enquête sur Negio, il constate que mes groupes sa yo, yon même c'est le premier groupe moun qui s'y pose à arrêter tout de suite. Et bien le dossier, la mort président Jovenel Moïsa, qui manipons côté côtés que vous joué avec vous, qui manipans complot la mort président Jovenel Moïsa pour yo te mettre en bas. Mesdames, messieurs. Ça, c'est même temps, Peuple, s'il vous plaît, oui. et bien, nous même non. Premièrement, je Tardier, l'an dossier Koblan, eh bien, non, t'es l'assassinat, nous, elle, déjà, préval. Ça, c'est une enquête qui a acheté, y retiré. Mais deuxièmement, eh bien, moi, nous faisons, nous voulons que Peuple, comment que pour mettre, jean, dossier au Téhé, en pays là, avec Claude Béffort, ou nous écoutons... Ils ont couru, retiré, en d'un pays. Est-ce qu'on même, avec ce qui est peuple-là, eh, comment pe, ils ont fait courir, retirer, pour qui ça, groupe Mounsa, qui pour pouvoir, ils ont retiré, ils ont retiré. retiré Moun qui mettait mandat derrière, et eh bien ils même qui accusé pour la mort président Jovenel Moïse-là pour 2021. Lucas. Bon, c'est pour ça, depuis Ariel Monté, c'est Matéli, c'est Oliga qui a Ariel. C'est mettez Josué Pierre Lui, ancien ministre de la Justice, secrétaire général par le national, c'est que qui un dossier avec des objectifs très clairs. Comment pour enterrer dossier assassinat président Jovenel Moïse Lan? Il faut pas oublier que et, et, dans la procédure qui a commencé avec le constat qui fait, Tuyeli, constat a fait le président Jouyotou le constat n'a pas été fait. Exactement. Si vous te prend le pouvoir dans le matin, constat ça, a n'a pas de réfaire. Et enquête DCPJ fait enquête ça n'a pas de réaliser. Et c'est en fonction d'enquête l'enquête qui permet de découvrir un ensemble d'éléments. Sous base éléments qui étaient dans le rapport DCPJ1, commissaire Belfort-Claude, avec plainte qui vient de déposer dans le à, pour aller écrire Oui. Ou Moins de tant pris, garder deux numéros ça pour moi. Gardez pour est-ce que numéro ça a eu, tape communiqué entre eux. OK. Pendant que Ariel Henry, est un journaliste américain, il pas jamais parlé, il n'a pa jamais en communication avec Badie Joseph, et gen tweet et tweet Jean-Junior Joseph, qui était de parole primature, qui montrait clairement que M. Baimantisi, si, vient découvrir que... Dans le matin pendant yop tout le président, Ariel qui était dans l'hôtel Montana, c'est sa GPS montre, tu as parlé à Badio Joseph qui était dans le Pilrin 5 président. Et dans l'être que Badjo vient à l'ambassade américaine, nous avons le président pendant que vous avez le président. Donc, on va est clair, c'est que. Et M. Sayo impliqué directement dans tout le Président Jovenel Moïse. Mm -hmm. Donc, étant donné que la justice et la police commencent à établir avec des éléments très clairs impliquez dans tout le Président, Oui. stratégie que vous avez pour entrer dossier a c'est prendre le contrôle ministère de la justice, oui. prendre le contrôle du CSPJ, prendre le contrôle tribunal de première instance, et, mettons, juge d'instruction qui pouant téré dossier a. Mais, étant donné que le peuple a déterminé joué qui est qui est président, malgré l'obstruction de la justice, comment vous faites l'obstruction de la justice? Mm -hmm. Les et Bedford-Claude, ki le avec Wafel-Legge, à travaillé pour joué qui est ce qui est le président, vous avez découvrir que Ariel a coordonné avec Félix Badjo-Joseph, qui ça s'est fait, il a révoqué et commissaire gouvernement au lieu Ariel a répondu à répondre à la question que oui. ou le commissaire gouvernement a mis l'interdiction interdiction de départ pour ou Ariel exactement à cause d'implication de le président oui donc ça n'est pas fait yo, yo mettez Josué Pierre lui bras droite comme secrétaire général primature après ça secrétaire général palais avec un objectif très clair assujetti prendre contrôle domestiquer la justice oui c'est dans même condition ça que même réseau on va oublier que Jerry Tadie lui-même son candidat inité vérité pour député qu'il Oui. C'est dans unité vérité bras Dimitri Vov qui fait qu'il vient de député de Pétionville. Okay. Donc c'est dans même réseau qu'elle vient paraître. Donc là, on vient mettre au dossier Ariel Henry avec Josué Pierre, lui. C'était pour garder qui en pour enterrer dossier totalement. Okay. Mais malgré ça, il a fait pendant 18 mois qui sont passés, là, parce que le 7, Cap là, le 7 janvier a fait 18 mois depuis tout le président, mm -hmm. et tête peuple a dû, et la justice n'a pas du tout. Mm -hmm. Malgré qu'il un contrôle institutionnel, il faites manipulation avec Bernard Saint-Gilles, pour te mettre Chavannetienne, on est que Ariel Henry, non, mais le 5 janvier 2022. Oui comme juge, c'est lui-même Bernard saint a choisi pour mettre et comme juge sous dossier dans la loi et dans la justice il dit depuis qu'il y a un conflit d'intérêt ou pas de mettre moun sa pour gérer dossier. Non. Comment fait que Bernard saint a nommé un juge que Ariel Henry nommé le 5 janvier 2022. Il connaît que juste ça que Ariel nommé, il paquageait le dossier parce que Ariel impliqué dans tous les présidents. Okay. Donc il y a un conflit d'intérêt. Donc depuis les nous que Bernard Saint-Ville trava a travaillé pour saboter le dossier, Pour y a même les Éguyons qui viennent changer Bernard Saint-Ville. Qui oui. mon Dieu vient mettre devant tribunal en première instance. Yo viennent retourner avec même Chavanne et ça que Ariel Henry nommé pour non seulement gagner contrôle tribunal première instance, pour faire manipulation du dossier, okay. mais juge que vous mettez sous dossier, cap gérer le juge d'instruction, Walter, ou Voltaire, son juge unité, qui est un dans le système nan grâce à unité, mm -hmm. mission que vous à son mission politique pour entrer dossier. Qui a nous fait comme ça mm -hmm. C'est déclaration confidence qu'il a fait à journaliste français, à Wendy Fell, qui okay. vient montrer que, juge, c'est politique qu'il a fait. Parce que l'on juge d'instruction son dossier, ou pas qu'il doit parler, ou pas qu'il doit faire des déclarations publiques, tout enquête quoi faire, son enquête secret, c'est sa code d'instruction criminelle là. dit. Mm -hmm. Donc le fait même que le juge là parle en public, oui. pour essayer orienter l'opinion publique dans la direction, depuis ça, nous avons e qui sa stratégie à y Bon, nous sa stratégie à auditeur pour qu'on le bien. oui. Étant donné que nous découvrons oui, sa, trois cas saint président Jovenel Moïse, quel oui. blanc américain, tant qu'Arcangel Bretel, qui travaillé pour FBI, même s'il participe dans tous les présidents, c'est Arcangel Bretel qui recrute tous les soldats colombiens qui viennent tous les présidents, nous ne pouvons pas ça. Mm -hmm. Là, nous venons que c'est Gonzalo Castillo, un dominicain qui bat avion, qui fait soldats colombiens, sauté et Saint-Domingue pour entrer à Haïti. Oui. Nous venons poser questions sur Walmart dans la ligne, que nous ne pas de deux ni poser question. Oui. Nous venons plus ou moins clairement tous les blancs impliqués dans tous les présidents. Oui. Le nous, en fonction des éléments qui nous développer, nous venons Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Sami Andal, Alain Farah impliqué dans tous les présidents. Nous venons de Wall, Michel Matéli, avec Kiko, Saint-Rémi, comme tête PHTK, Wall Ariel Henry, Wall... Et John-Joël Joseph, avec Badjo Joseph, tant tous les président, n'a pas l'autre option qui est à essayer d'enterrer dossier à tous les niveaux de la justice. Mais malgré tout ça, il a fait pendant 18 mois, obstruction qu'il a fait à la justice, là, y a montrer clairement que j'ai eu impliqué dans le crime. Et il a fait ça et il a ouvert le dossier. Dossier ça, déjà, le pape, suis capable d'enterrer. Et encore, moi-même, ça qui me vraiment... Pas de surprise, dest ce que nous sommes ouais, Jéry Tardier, lui-même non le dans dossier assassinat président, et nous Steven Stephen Benoît, lui-même aussi à la tête des mouvements côté qui... Ke... Oui, il y a eu des vœux et mandats le 9 juillet, Steven Benoît, est-ce que c'est pour ça que l'Alcour est comme dans ma bouille? tentative coup d'état Montana comme comme soi disant premier ministre est-ce que c'est pour protéger tête pour la justice pas venir poser le question oui. mon bail qui clair depuis le 9 juillet au voye mandabali donc, comment faire Il faut montrer le peuple la mandat. Il faut oh, le peuple la oh, mandat. Nous va faire ça. on oh. <laughs> va faire ça. Parce que là, là maintenant, il faut montrer le peuple. Maintenant, nous disons que le peuple mental, là, On est comme Dimitri Vob, comme Reginald Boulos. Les gens ne pas droit à parler dans les gens. c'est des gens qui sont supposés arrêter et mettre en prison pour la mort de un président, de une une nation. Dire, mais, moi, mais, okay. mais, mais, mais, mais, mais, mm -hmm. plus que ça. Ça veut mm -hmm. dire que, non seulement Nex a été impliqué, dans tous les présidents. Mais toute gang qui créé de 2017 à 7 juillet 2021, oui. c'était pour président, coup d'État et faire pays. Ok, oui. Tout gang, ça créé en 2000, fin 2017-2021. Il a fait sept tentatives de coup d'État à gang yo contre président. Pendant que le TPC le président à terre à gang, a yo, yo 15 commissariats, yo a 8 tribunaux, yo a sept 7 mairies. Ils ont l'école, ils servi à Gangnyo et Fantôme 509 pour attaquer FAES, attaquer ONA, attaquer le ministère des Finances, ministère de la Justice, attaquer Primature. Donc c'est Nexaïo qui fin fait gang dans la politique d'État contre le président Jovenel Moïse. Ils oui. fait gang, comprendre que qu'ils ont plus pouvoir que l'État. Et c'est ça qui fait gang, yo viennent dans la situation, ils pensent que a mis le peuple là, pieds sous le peuple là, je Et ce qui est intéressant, c'est que nous, ouais. Blanc corrompu, qui était dans un coup d'état avec lui, APC est protégé, tout Assassin Sahio, qui non seulement mettait gang à tout le dans le pays, mais qui impliquait dans tout le président. Mm -hmm. Jusqu'à présent, je ne parle pas parler avec vous là. Blanc, yo pourquoi appliquer la résolution 2653, contre Assassin Sahio. C'est eux même n'attendent mais nous du tout. Juste Trudeau, il parlait, il dit, les mêmes forces internationales, ils même tout, ils agi en conséquence. Qui sont que de ça Bon, moi-même, je suis très inquiet parce oui. que a deux choses eh, que l'ambassadeur Canada en Haïti. Moi, je bloque les journalistes haïtien sur le compte Twitter. C'est oui. le premier chose. Mm -hmm. deuxième chose, nous a fait un tweet pour faire promotion de Jacques Luma qui est dans l'unité. Dans le même réseau unité qui est le président. Bah, ça a créé des inquiétudes. Mm -hmm. Est-ce que les manipulations manipulation qui fait là Est-ce que le premier ministre au courant? premier ministre est au courant que. Et l'ambassade-là a un problème dans le port au Prince. L'imérité est fixer des bagages qui sont là-dedans. Parce qu'au niveau de l'opinion publique haïtienne, une perception qui est là, que l'ambassade-là la, la protégée n'est qu'il y ait vérité, qui implique nan gang yo, SDP qui implique Nangangangio, qui implique Nangangangio. Et ça a créé un problème pour. Et e perception, qui ça, Canada a réglé vraiment dans dossier. Exactement, parce que là, nous mêmes d'après ça, que nous mêmes nous comprenons et nous Stanley maintenant. Et, il ne faut pas oublier tout, pendant que nous parlons là, blanc blancs qui en bas de pays d'Haïti, dans le département nord, mm -hmm. et dans le département nord, c'est les blancs canadiens qui ont oui. créé un gros problème. Et il ne faut pas oublier tout, Canada a pris 4 milliards de dollars américains de bauxite, ça veut dire aluminium, en bas de miragouane le pays n'a pas de bénéficier dans rien, il y a catastrophe environnementale. Donc tout le bagage ça a eu, nous que le Premier ministre Trudeau mettez dans la pour faire une bonne relation que Haïti toujours gagne avec le Canada et faire attention avec les élites globalistes qui en général infiltrent ces deux go gouvernements pour régler les affaires personnelles au détriment de sa fait. Par exemple, ici aux États-Unis, il un blanc américain qui est Archangel Bretel qui participe dans tous les président. Mm -hmm. Et ça, monsieur, fait son accord Haïti a signé de sécurité, qu'il a signé avec les États-Unis en 1997 entre Préval et Madeleine Abray. Ça, avec un accord de sécurité, ça a des secteurs corrompu aux États-Unis, que ont utilisé pour infiltrer la police nationale là et tout le président, nous. Donc, que le président Biden, que le premier ministre Trudeau vous devez faire très très attention à ce secteur corrompu qui existait aux États-Unis et au Canada.